Bonjour Stéphane. Petite question concise et intelligible dont je suis curieux de connaître la réponse. Tu as consacré une belle somme d'années de ta vie à t'interroger sur la nature de la, de la femme. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que tu la comprends supérieurement au commun. Il transparaît néanmoins que cette connaissance use la patience et rend plus difficile le sacerdoce d'éviter la misogynie. Euh, « Si tu pouvais revenir en arrière de 20 ans, consacrerais-tu le même temps à la compréhension de F, sous-entendu des femmes, ou en aurais-tu une consommation respectueuse et niaise comme le garçon bien élevé moyen ?» Telle est la question de euh, Jolicoeur, arrobase, euh, enfin, son pseudonyme Twitter est Pierro J. vous pouvez d'ailleurs me retrouver... Je vous y invite sur, sur Twitter. Ça y est, on est 3000, euh, entre 3000 et 3500 sur Twitter. Pseudonyme homme d'influence. Euh, avant de répondre à, à Joli Cœur, ne vous inquiétez pas, ça, ça vient très très vite. La prochaine vidéo, vous l'avez décidé dans ma série de ce. Dans ma série articule Stéphane. Dans ma série de sondages hebdomadaires, vous avez accepté avec entrain euh, que la prochaine soit consacrée à Nathalie Loiseau. Euh, notre tête... Enfin, notre, c'est pas la mienne. Votre, enfin, la tête de liste d'un certain parti en marche aux élections européennes à venir. Ça s'appellera Nathalie Loiseau. Est-elle vraiment conne Dernière partie du préambule... On rappelle que l'anniversaire du 13 ans, des 13 ans du site, arrive le 22 mai. Voilà, vous aurez 10 jours du 22 mai au 2 juin pour bénéficier, pour vous remplir les poches de mes formations payantes, euh, donc votre caddie, vous le remplissez de formations payantes, pardon, et les sous-sous dans la poche de Bibi, votre sociologue, qui vous fabrique, qui vous produit, qui vous délivre du contenu. Gratuit toute l'année. Euh, cher euh, joli cœur, le... ce que tu me proposes, le jeu auquel tu m'attelles, s'appelle en figure de style, en rhétorique plutôt, ça s'appelle l'Uchronie. Voilà. Vous me l'avez dit d'ailleurs, je l'avais oublié. J'avais oublié la terminologie et, autre intérêt de Twitter, j'ai posé la question sur ce réseau. Euh qui m'était qui auparavant très asocial et qui commence à me, de, à me devenir social. Et vous avez été nombreux à me répondre, bah, bien sûr Stéphane, c'est l'Uchronie, tu as oublié, etc. Donc voilà, un des autres intérêts de m'y suivre. Alors l'Uchronie et cette, ce procédé rhétorique consistant à réécrire un scénario tel qu'il aurait pu être en lieu, et place de ce qu'il a, qu a été, et à le faire sur la base... Alors, la seule petite différence, c'est que généralement, l'ucronie pure, c'est fait sur la base d'un fait historique indéboulonnable, un, un invérifiable, avéré. Bon, ben bah là, on part, euh, je pense que ma décision de comprendre les femmes pas, ne peut pas être rangée dans la catégorie des faits historiques. Ça fait partie de la réponse, hein, pour ceux qui, ne, qui me reprochent toujours de ne pas répondre directement. Euh, ça fait partie de la réponse. l'Uchronie est un des procédés scénaristiques les plus couramment utilisés et avec souvent beaucoup de succès, que ce soit en littérature, en bande dessinée, en cinéma ou en série télévisée. Un exemple avec l'excellent The Time Before de Cyril Bonin. Ne vous fiez pas au, à l'anglais dans le texte, enfin l'anglais dans le titre. C'est en français. C'est un grand, c'est un des pontes de la BD française. Euh, il euh, m'avait été conseillé par Fanny, à qui on passe le bonjour, à l'époque où je projetais moi-même une bande dessinée. Alors euh, la motivation, je l'avoue, m'est un petit peu passée, mais euh, peut-être reviendra-t-elle. Le projet bande dessinée est, est, est tout simplement et momentanément en pause. Néanmoins, euh, donc, euh, en BD française, on a The Time Before, mais la liste ne s'arrête pas là. La perspective de l'Uchronie, hein, la réécriture d'un scénario passé ou à venir, les jeux temporels, il n'y a pas que retour vers le futur à s'y être livré. Wikipédia me donne 12, euh, 8, 10 pages. 10 pages complètes en petits caractères d'œuvres littéraires, cinématographiques et télévisuelles qui ont eu recours à ces sauts euh, spatio-temporels. Parmi elles, Alors, je, je, je n'en ai surligné qu'une poignée, mais vous voyez, c'est même pas 5%. Su le Superman de 78, la série des Terminator, Timescape, Time Cop, la, la montre à remonter dans le temps, Un jour sans fin, l'effet papillon, Stargate, l'homme qui était arrivé trop tôt, le disque rayé, prisonnier... « Prisonnier du Temps », pardonnez-moi, « Je viens te chercher » de Guillaume Musso. « True Calling, X-Files euh, » dans au moins trois épisodes. Bref, l'Uchronie, c'est assez jubilatoire à, à qui s'y livre. Ce n'est pas désagréable, même pour euh, ceux qui sont un peu rétifs comme moi à la science-fiction d'habitude. Donc je vais m'y livrer avec plaisir. Mais sur la base, évidemment, de cette brique que je viens d'amener, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi je ne réponds jamais directement aux questions, c'est parce que je, ce que je viens de vous dire là n'est pas une façon de gagner du temps, c'est une façon d'appuyer ce que je m'apprête à vous dire. Il faut également comprendre les enchaînements logiques. Ce que démontrent les œuvres, en tout cas celles que j'ai eu le temps de, de, de, de, de, de, de, de consulter, de, de, de regarder, de lire, euh, Uchronique, c'est qu'en réalité, euh, le consensus des auteurs, c'est que finalement ça plongerait Hein, si tel était possible, ça plongerait le, le, le héros, enfin le, le, le sujet, dans une profonde dépression. Et oui, parce qu'être être en mesure, être en capacité, pas en, en touchant une pierre, comme c'est le cas du héros de Cyril Bonin, ou en se réveillant le matin, comme c'est le cas de Bill Murray, dans Un jour sans fin, de résêter ses erreurs de la veille et donc de, de les corriger, Hein il faut bien sûr admettre que c'est possible. Pour cela, il faut procéder à ce que mon ami Amine appelle une suspension consentie d'incrédulité. C'est ce que vous faites quand vous poussez, quand vous achetez votre ticket de cinéma ou quand vous cliquez sur Play devant euh, votre, euh, votre écran et que ce que vous vous apprêtez à regarder est de l'ordre de la science-fiction, voire de la fiction, mais a fortiori de la science-fiction, vous, vous procédez à une suspension consentie de votre incrédulité, c'est-à-dire que vous, a, vous anesthésiez vous mettez en sommeil vos, votre, euh, votre, euh, vos, vos signaux d'alerte, euh, votre suspicion, euh, votre discernement, dans le but de profiter et de prendre plaisir à la lecture, au visionnage de cette œuvre. Si vous laissez votre, votre discernement vous alerter à chaque... Euh, liaison anachronique, euh, à chaque anachronisme, à chaque euh, incohérence temporelle, évidemment, vous ne profitez plus de, de, de, de l'œuvre. Donc, à, à, la, à ce petit bémol près qui s'appelle la suspension consentie d'incrédulité, les auteurs sont tous d'accord pour nous amener à la conclusion que finalement, c'est très dépressif, c'est un facteur de dépression surpuissant et surhumain que d'être en mesure d'optimiser la conquête de ce qu'on veut, c'est-à-dire de conquérir la femme que l'on que, que a le plus convoitée de sa vie, de s'accaparer du capital économique en faisant évidemment des, des investissements, des paris, euh, euh, les, les plus que judicieux, puisque on est, quasiment dans le, enfin, on est carrément dans le délit d'initié de quelqu'un qui est capable de revenir en arrière, placer son capital de départ sur l'investissement le plus juteux. Ayant, euh, ayant eu vent d'informations qu'il qu est censé ignorer. Et donc, en réalité, je pourrais te répondre, joli cœur, bah, que moi aussi, euh, je saurais mieux m'y prendre avec des, des, des, des, des femmes qui m'ont échappé. Parce qu'évidemment, on ne pense qu'à celles qui se sont enfuies, on ne pense qu'au qu disparu, on ne pense qu'à qu celles qu'on n'a pas eues. C'est une opinion que je partage d'ailleurs avec... Euh, avec un, avec un penseur qui parle souvent assis sur un canapé, euh, on est d'accord là-dessus, pas surtout, mais au moins là-dessus. Et, et en réalité, je vais m'en dispenser. L'angoisse de la dépression me terrifie finalement, joli cœur, bien plus que celle consistant à regretter quelques, quelques corps qui se seraient enfuit un peu trop vite, ou euh, au loin, ou quelques sillages de parfum vous savez, parfois, quand on croise dans la rue, ou dans un café, ou dans une galerie, on croise quelqu'un qui porte le parfum, vous savez, d'un du, corps qui vous manque, ou d'un être qui vous manque, et puis tout à coup, c'est tout, tout votre cortex, ce sont, ce sont tous vos, vos, vos micros, comme ça, à fleur de peau, qui s'affolent, et bien finalement, je préfère ça que l'angoisse d'avoir eu tout ce que je voulais trop tôt. Ce, par contre que je ne me priverai pas de faire, ayant à 20 ans les connaissances que j'ai à 40, 41, euh, je ne les porte pas si mal, mais bon, j'ai quand même 41 ans, ce que je ne me priverai pas de faire, c'est de vitesse, voilà. J'irai plus vite, je perdrai beaucoup moins de temps. Euh, je me rappelle, euh, à, à 16 ans, euh, m'être entiché d'une fille qui s'appelait Laurence, et d'avoir passé euh, la moitié de l'année à considérer... Euh, Comment, comment, comment entrer en contact avec elle, elle n'était pas dans ma classe, puis euh, la moitié de l'été, en, en cours de conduite accompagnée, à, à briser la glace, puis la moitié de l'année suivante, à me demander comment obtenir euh, fébrilement son, son, son numéro, enfin son numéro, les enfants, les, les ados n'avaient pas de numéro de téléphone à l'époque, hein. on avait le numéro des parents, il fallait appeler à la maison, euh, demander fébrilement à, à, si, si on pouvait être mis en relation avec la fille, bref. Euh, Aujourd'hui, je mettrais, je mettrais deux, deux, trois fois, quoi, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a une lecture fiable et saine et intelligente et pertinente des signes d'intérêt de l'autre, euh, d'abord, il ne se mange jamais aucun vent, parce que ce n'est pas possible. On ne va jamais jusqu'à jusqu jusqu l'échec, jusqu'au non. On ne va jamais jusqu'à la, la proposition déclinée, si on est en mesure, avant, de quantifier l'intérêt de l'autre. Et euh, ça, je, je quantifie l'intérêt des gens, hommes et femmes, Enfin, C'est-à-dire amical, professionnel ou amoureux en, en, en quelques rencontres, finalement, à la curiosité qu'ils montrent, à leur rapport au silence, à leur langage corporel, à leur. Euh, à, finalement, comment ils sont avec vous par rapport à comment ils sont avec les autres, à leur temps de réponse, à, la, à, la, à leur euh, stress, à leur niveau de stress en votre présence j'irai beaucoup plus vite, voilà. Que ce soit sur le plan, joli cœur, des, des rencontres futiles, on va dire, où j'irai plus vite, où je perdrai moins de temps, mais également sur le plan des rencontres, des, des, des relations longues, je donnerai moins leur chance à des scénarios impossibles. Euh, voilà, je perdrai moins de temps avec des... avec des femmes, par exemple, qui n'ont pas... Euh, dont la feuille de route, c'est-à-dire dont la, la carte postale à long terme, dont le projet de vie dont le la description factuelle de la vie qu'elles souhaitent euh, ne colle pas du tout, par exemple, avec l'investissement qu'elles mettent dans leur carrière. Hein. Pour ne citer qu'un exemple simple mais vrai, voilà quelqu'un euh, qui, euh, qui a comme carte postale, comme feuille de route, comme image projetée au mur d'une de, de vie euh, de campagne chic dans une grande et belle maison. Euh, à une heure, une heure et demie de Rome, euh, avec euh, des animaux, un grand chemin, euh, avec des petits gravillons qui font cric, cric sous les roues de la voiture, un joli portail, etc., et dont le plan de carrière se limite à donner des cours de particulier d'anglais à 9h de l'heure, euh, voire à 11 dans les meilleurs des cas, bon bah, euh, je croirais beaucoup moins longtemps au miracle, et j'accéderais beaucoup plus rapidement à la conclusion que... Euh, son projet n'est économiquement pas viable, et, et sachez que quand le projet d'une femme n'est économiquement pas viable, finalement, la viabilité, c'est vous. Et euh, j'ai suffisamment bossé pour réaliser le mien de projet de vie, euh, je souhaiterais désormais que l'effort soit partagé. Voilà, je n'ai je pas le loisir ou l'énergie, ne serait-ce que physique, d'accomplir les projets des autres, et j'aimerais qu'elle se bouge un petit peu également le cul.